Voici un cours euh, vidéo pour un unboxing du tournevis de la chaîne Linus Tech-Tip. Donc, ça arrive dans une boîte noire et c'est imprimé noir sur noir sur le devant. Vous pouvez voir ici, euh, c'est pas très évident, mais on peut voir euh, qu'est-ce qui est imprimé. Je vous montre aussi de l'autre côté. Vous pouvez faire pause pour lire euh, le texte. Donc, euh, le, je vais ouvrir la boîte. Elle s'ouvre comme ceci. On voit ici donc le logo de, de la chaîne sur un petit carton et avec ici en arrière les bits additionnels qui est possible de, de commander. Ensuite de ça, ah surprise, j'avais commandé le modèle avec le bout ici orange comme on voit dans les vidéos mais c'est le noir au complet qui, qui est arrivé. Donc c'est pas très grave, c'est un bel objet quand même. On voit le, le tournevis ici. Ça ici, c'est le compartiment pour mettre les bits. Les bits sont euh, donc ici, dans cette petite boîte euh, en carton. On ouvre ici et les 12 bits sont, euh, sont ici. On les place ici dans le, le tournevis. Donc, voici, c'est tout pour l'unboxing du tournevis de la chaîne Linus Tech Tip.